Bonsoir Catherine Pancol. Bonsoir. Bonsoir Alors, à tout le monde. Merci d'être venu. Il pleut. Vous êtes courageux, courageuse. <rire> on est très content de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu à la librairie Molin. Et cette fois, vous êtes avec une mariée qui portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel, ouais. qui est à nouveau un, un grand roman. Donc, on imagine bien le temps, en fait, ouais. la raison pour laquelle on ne vous a pas vu pendant longtemps. Euh, C'est un, un gros livre. Qui se passe dans les vignobles bordelais et qui raconte, euh, on pourrait dire, une saga, presque une dynastie en fait, euh, sur une histoire de famille des vins de Bordeaux. Et dans votre livre, vous dites que chaque année il y a deux affaires familiales dans le bordelais qui apparaissent dans la presse. Alors, ça, c'est un chiffre qui m'a vraiment étonné. Je, je dis vraiment ça, oui. Vous dites qu'il y a deux <rire> affaires. Je me rappelle. Non, non, ce qui est sûr, c'est que. Euh, euh, quand j'écris j'ai sur un sujet que je connais pas parce que je connaissais pas du tout le, le bordelais, je fais une enquête. J'étais journaliste, je sais comment on peut tirer les vers du nez des gens. Et donc, euh, c'est sûr qu'après avoir passé, grâce à l'invitation d'un propriétaire qui m'a gentiment hébergé, genre trois fois de suite, le temps que je prenne des détails et que j'attrape des odeurs et des couleurs. J'ai entendu parler d'histoire comme ça. Et, et après, j'ai contacté, euh, en dehors de, de, de tout ça, par un ami avocat à Paris, j'ai contacté des, des notaires et des avocats à Bordeaux qui m'ont raconté des, des histoires familiales. Parce que moi, j'avais besoin d'avoir... J'ai toujours besoin d'avoir deux ou trois, euh, ce que j'appelle des clous, moi. De, deux ou trois clous sur lesquels j'étends mon histoire. Mais je me rappelais pas que c'était deux, deux parents. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, ce que ouais. ça veut dire, c'est que pendant votre enquête, vous finalement, vous avez été aussi euh, attiré par le fait que ces grandes familles, et c'est bien normal finalement, sur plusieurs décennies, plusieurs euh, générations, euh, fatalement racontent euh, une histoire qui n'est pas sans embûches. Ah, mais dans toutes les familles, il y a des histoires comme ça. Hein. De Moi, toute façon, des, des, des grands-parents paysans. Et le, quand mon grand-père est mort, ça a été une catastrophe dans la famille. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour des tiroirs, une nappe en lin. Euh, euh, trois cuillères en argent, non, mais c'est pas seulement les oui, oui, non, non, c'est partout. C'est oui, c'est comme ça. traumatisme de l'héritage. Alors, la famille, c'est un sujet que vous connaissez bien. Hein, c'est oui. pas la première fois que vos livres se penchent justement sur les ressorts de la famille, les personnages qui constituent une famille. Oui. Dans celui-ci, il y a quelque chose de très terrien, justement. Et comme vous le disiez à l'instant, il y a quelque chose de, de, de en écho à vos souvenirs d'enfance. Non non pas du tout ça non non non non non, non moi je suis euh, je, mes grands parents paysans donc étaient de, de, de, de, de ce qu'on appelait les basses Alpes à l'époque c'est-à-dire maintenant je crois qu'on leur a dit on appelle ça les Alpes de maritime ou Haute Provence je me rappelle plus non non c'est absolument rien à voir non c'est juste savez, je pense que c'est des restes de journalisme quand vous êtes habitué à ce qu'on vous envoie sur un, un, un euh, sur une situation un pays sur, euh, sur un cas par exemple j'ai fait très longtemps pour Paris Match je faisais les procès donc vous arrivez dans une ville où il y a eu un il y a eu un fait divers horrible et il faut euh, donc vous, il faut que vous retrouviez les parents de la victime les parents de l'agresseur ou du meurtrier euh, là et vous reconstituez le fil c'est passionnant à faire oui. c'est vraiment passionnant et donc euh, je pense que euh, quand j'ai arrêté le journalisme parce que je me suis dit j'ai envie de faire que de que écrire euh, je pense que ça me manque ce côté euh, fin limier voyez qui va remifler un peu partout et, et, et, et qui et on découvre des choses formidables sur la nature humaine c'est formidable c'est et je pense que ça me manque c'est pour ça que j'ai besoin d'aller euh, sur place et de mais mais mais regardez quand j'ai fait les avec hortense j'ai fait la, la haute couture je pareil. voilà avec euh, c'était là, j'ai fait la ferraille. C'est-à-dire que je suis allée passer quand même deux ou trois fois, quinze jours dans une ferraille à, à vivre tous les jours avec les ferrailleurs. Donc, je voyais comment ça se passe. Avec Joséphine, j'ai quand même étudié <rire> le XIIe siècle en long, en large et en travers. J'aime bien faire ça, parce que ce sont des mondes que je ne connais pas et, et j'apprends beaucoup de choses en faisant ça. Et j'ai besoin d'apprendre, moi. J'ai besoin de, de voir, d'apprendre. Je n'arrive pas... Je ne pourrais pas vivre... Il faut que j'apprenne un truc tous les jours. Sinon je m'endors pas bien quoi, je suis pas contente. Mais alors dans celui-là on a l'impression et vous faites écho à d'autres livres que vous avez écrits, à nouveau, on a la sensation que euh, vous êtes aussi un peu attaché euh, au principe de, de l'artisan, de faire avec ses mains. Là dans le livre il y a des moments on a l'impression qu'on sent la terre. Ah ça ben, parce que j'écris très bien. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire en fait. Mm. Ben, je pense que c'est ça qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'arriver dans un euh, sur des terres qu'on ne connaît pas finalement et, euh, et d'attraper ce qui est euh, ce qui va faire que quand les gens vont lire ils vont se dire ah oui c'est ça ou ah mais je connais ça et, euh, et arriver à rendre l'ambiance et comme disait Colette que je vénère aussi basac ben colette sont mes deux dieux <rire> euh, il faut écrire euh, avec ses sens c'est à dire il faut euh, écrire avec des odeurs des couleurs des toucher des, des bruits des euh, il faut qu'on sente les choses et c'est ce qui est plus difficile c'est vraiment ce qui est plus difficile et euh, je vous dis que ce soit pour la ferraille pour le, le vin à bordeaux ou pour euh, new york j'ai beaucoup écrit sur new york oui. par exemple et je sais qu'il y avait des, des lectrices qui partaient à New York avec euh, mes livres et qui faisaient le quand je quand je <rire> mettais un restaurant il existait vraiment et je vérifiais et puis j'allais goûter le cheesecake de me de Mrs Huntington en bas de la ville pour c'était vraiment le meilleur et après j'allais goûter le carrot cake et après j'allais je, je quand je parlais d'un truc ça existe et donc il faut que ça existe pour les, les, les gens qui lisent et moi je crois que c'est comme ça que les gens ils peuvent rentrer dans votre histoire vous voyez c'est vous rentrez dans une histoire quand on vous donne des des clés pour euh, imaginer et après vous vous démarrez chacun démarre sa propre imagination mais moi je fais le starter en fait voyez avec euh, donc euh, mais vous avez un attachement pour les, les gens qui font de leurs mains mmh, j'ai un attachement pour les écrivains pour les peintres pour euh, les menuisiers finalement c'est un peu là c'est pareil c'est de la création enfin on voit bien ah oui non livres. oui ah bah c'est sûr que je ne suis pas fascinée par les comptables, hein, ça c'est évident. <rire> ben vous pourriez, hein, il pourrait y avoir une histoire de meurtre ou de... Oui, si hein ah oui, tu quelqu'un, mais il fait quelque chose de ses mains. Voilà. Si <rire> oui, c'est <rire> une autre façon d'utiliser ses mains. Oui, voilà. On peut le voir comme ah, ça. ça. Et c'est très intéressant. Aussi, pourquoi un comptable, tu devrais tuer personne, tu se met à tuer quelqu'un voilà. voilà, et là il devient artisan. Et là il devient intéressant, voilà, est pour ça. moi. Aussi. <rire> Alors vous le disiez aussi, hein, vous aimez prendre le temps d'aller, de, de, de vous promener, d'enquêter 750 pages quand même celui-ci, donc vous renouez avec le, le, le gros roman. Enfin, vous renouez parce que il y a aussi des livres que vous avez fait en plusieurs épisodes. Et là, on retrouve ce principe de l'épisode finalement, euh, puisque euh, entre chaque chapitre, il y a un narrateur qui fait quelques ça, phrases. Ouais, ça c'est autre chose Ça, ça c'est encore ça, parce que oui, vous forcément vous, vous vous vous disséquez le livre. Moi, quand j'écris, je pars à l'aveuglette. Je sais absolument pas ce que je vais créer. j'ai la première scène dans la tête je sais que ça va se passer à bordeaux et je sais que je euh, donc on va parler de vin et surtout je j'ai déjà construit mes personnages en gros il faut avoir des personnages je crois que pour écrire ce que j'ai toujours aujourd'hui comment je comment je peux faire pour écrire construisez un personnage si vous construisez bien vos personnages l'histoire peut démarrer et ensuite quand vous avez bien construit vos personnages et que vous savez en gros où ça va se passer ben, au bout d'un moment les personnages s'animent, ils ont envie ils ont envie que eux de décrire leur histoire et c'est ça qui se passe or j'ai commencé mon histoire et j'ai tellement lu quand j'étais enfant mais je, je lisais comme une dératée c'est-à-dire je lisais tout le temps j'ai toujours un livre avec moi j'étais mais je lisais absolument tout et et je tout d'un coup en écrivant la mariée, je me suis rappelé de la comtesse de Ségur, ce qui était quand même spécial parce que c'est la première fois que je me souvenais de la comtesse de Ségur, Ségur en écrivant. Et je sais pas si vous, vous souvenez des livres de la comtesse de Ségur, mais il y avait le chapitre 3 et en dessous il y avait écrit où on apprend que Sophie a mangé tout le pot de Excellent. chocolat, où madame Fichini est très très très mécontente, où madame de Réan gronde sa fille. Et, et, et quand j'étais petite, je me disais, ah oh, mais c'est ça qui m'attend. Donc j'étais encore plus en appétit, voyez, de, de lire. Et il y a plein de choses comme ça qui reviennent quand quand on écrit et qui sont du domaine de l'inconscient pur. Mais je pars pas en me disant je fais une saga. Je oui, oui. pas. Je pars pas. Euh, euh, bon, je savais que je partais dans le bordelais. Ça, je savais je pars pas en me disant l'histoire des, des inter moi, ce que j'appelle les inters entre deux chapitres c'est venu parce que tout d'un coup je pensais à la de Ségur, qu'il y avait aucune raison pour la pour laquelle je pense euh, vous voyez, en là, cours de route c'est en cours de route et du coup j'ai refait les, les je devais être à la page 50 j'ai refait des inters pour les chapitres que j'avais laissé tomber précédent mais voilà est-ce que moi j'adore dans cette manière d'écrire c'est à dire que je ne sais pas où je vais c'est à dire que je suis comme le lecteur ou la lectrice j'avance comme eux quand ils me lisent donc je ne sais pas ce qui va se passer et donc je suis hooked, comme ça j'ai un hameçon dans le menton et je me dis ah, qu'est ce qui va se passer est -ce qui... et, et ce qui fait que je découvre au fur et à mesure ouais, vous avez quand même une petite longueur d'avance parce que on voit bien pas que... vraiment pas vraiment non non parce que l'autre truc qui est, qui est très euh, pour le coup casse gueule et, et, et, et qui me maintient encore euh, voyez c'est pour ça que c'est épuisant d'écrire parce que je lance des ballons d'essai comme ça. Je lance des indices, ce que moi j'appelle des hameçons Je lance des indices et je sais pas ce que je vais en faire. Après, faut trouver quoi. Et voilà. Et après, faut... et je peux... je... si je lance un indice et que je commence à, à... à faufiler l'indice, bah, il faut qu'il me conduise quelque part. Sinon, le lecteur, il va dire pourquoi elle parle de ça et elle n'a pas résolu ça, voyez. Ouais, oui, mais en même temps, on retrouve bien dans votre écriture, souvent, voire toujours, le principe du secret de famille. Ça, c'est mmh, pas seulement le secret de famille. Ça, ça a un côté un peu euh, cheap. Vous, voyez, un peu bon. ah, vous trouvez que c'est cheap, le secret oui. de famille Oui, non, c'est pas le secret de famille. Je crois que c'est le secret tout court. Vous voyez, c'est pas seulement le secret de famille. C'est que je pense que tout le monde a quelque chose à cacher. On a tous un truc dont on n'est pas fier, au fond. Alors, plus ou moins... Hein. Oui, oui, j'entends je pense donc, que... mais ça veut dire qu'au départ quand vous préparez votre livre ce que vous préparez c'est finalement les secrets des non. personnages non non, non non non je prépare les personnages d'accord alors les personnages comment ils arrivent ça c'est intéressant alors il suffit que d'abord j'étais beaucoup venu à bordeaux pour les, les, les, les crocodiles les tortues les écureuils mouchacha oui, oui. c'est vrai que je venais beaucoup à bordeaux oui. et que j'ai dé... moi j'ai découvert bordeaux parce que avant quand je venais à bordeaux moi j'avais fait la route des vins comme tout le monde hein. donc je voyais <rire> les châteaux de très très loin et puis j'ai. un jour, j'ai fait les châteaux avec un ami américain, metteur en scène. Et euh, lui, il venait faire un repérage, il voulait tourner une scène à Bordeaux. De... Oui, bref. Et lui m'a dit Vous êtes étranges, les Français. Donc lui, il a vu les, les châteaux de loin et tout. Il m'a dit Vous avez des, des, des, des paysages, des maisons magnifiques qui nous font rêver, nous, aux États-Unis, et vous les montrez jamais dans vos films. C'est Woody Allen, le premier qui a fait euh, Une nuit à Paris. Enfin, je ne en, me rappelle plus comment c'est traduit en français, mais. Et, et c'est vrai que j'ai pensé à ça en regardant ces châteaux qui sont magnifiques et ces propriétés qui sont magnifiques et comment on, on, on cultive la vigne et avec quel amour on fait, vous voyez, on, on, on tricote les, les traits sur les fils, on coupe, on, on passe son temps à soigner ce raisin et je me suis dit pourquoi pourquoi on parle pas de ça finalement Ce que faisait Balzac parce que Balzac c'est ça qui faisait. Balzac il prenait aussi un métier, il prenait une ville, il prenait une rue et il se mettait à, à décortiquer mais euh, je sais pas pourquoi et donc je me suis dit tiens je vais écrire un, un quelque chose sur Bordeaux ça a commencé comme ça en fait et après je me suis dit bon une grande propriété un château alors après c'est là où c'est très chimiquement c'est très bizarre c'est que il y a un personnage qui arrive moi ça a été le personnage d'Aliénor qui est arrivé tout de suite parce que qui tient qui tient ses châteaux très souvent c'est il ya des femmes très costauds derrière quand même euh, après il y ya eu Ambroise qui est arrivé après j'ai commencé à qui est Ambroise qui est Aliénor et c'est là où, où je bascule dans ce qui va être un roman mais je ne savais pas que j'allais avoir autant de personnages je ne savais pas du tout il y en a une bonne trentaine non ouais il y avait une bonne trentaine et moi je pensais que j'allais faire un livre comme je sais pas 250 300 pages et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas mais je ne sais rien à l'avance c'est c'est moi je pense que c'est important parce que je pense que si je savais la fin de mon livre, je n'écrirais pas le livre, ça m'intéresserait plus, je me serais déjà raconté l'histoire. dans ce livre quand même, mmh. euh, alors il y a des thèmes qui reviennent mais il a une particularité celui-là plus que les autres encore, je trouve que vous faites des portraits d'hommes. Mais mmh. alors des sacrés portraits d'hommes. Mmh. Euh, dans ce livre il y a dans cette palette des 30 personnages vous vous penchez quand même plus que d'habitude sur la difficulté, la complexité d'être un homme dans un univers très codé, avec beaucoup d'injonctions, beaucoup d'attentes de la responsabilité dans la famille des hommes. Euh, alors ça, vous l'avez pensé en écrivant vos personnages ou c'est pareil, ça s'est imposé Là, les hommes ont votre attention mais il y a aussi beaucoup de femmes, hein. il y a aussi beaucoup de femmes, ouais. mais j'ai envie de dire dans votre écriture il y a des femmes de toute façon, enfin, il y a toujours des hommes et des femmes là. Ouais. Là, il y a vraiment, je du tout. On est d'accord. Là, il y a une attention particulière sur la façon dont ces hommes euh, essayent d'avancer dans la vie. Ou alors, est-ce que c'est -ce est parce que c'est des gens qui ont un rapport à la terre et que du coup, il y a plus d'hommes Non, et du coup, ils sont, euh, ils sont, euh, je pense que les gens qui ont un. Encore une fois, moi je viens de paysans donc j'ai vu, moi j'ai vu, euh, j'ai vu, mais j'ai vu les gens faire les récoltes, faire les moissons, j'ai vu ce que c'était comme travail. J'étais petite, donc tout ce qu'on absorbe quand on est petite, forcément que ça fait partie de nous. Et, et alors peut-être que je me, que le fait de d'avoir vu comment on travaillait, par, que la première fois que je suis arrivé ici, c'était pendant les vendanges, ben, je me suis dit waouh, c'est quand même, euh, je crois, que j'ai fait une demi-allée avec la haute, j'ai pas tenu longtemps, hein, j'étais. Euh, je me suis dit c'est incroyable de voir que tous ces gens qui travaillent dans la vigne et, et je pense que c'est peut-être ça. Je pense que les gens qui ont un rapport avec la terre sont déjà des, des, des gens plus euh, peut-être plus charnels, plus complexes ou plus. Toujours on revient. Euh, moi quand j'habitais New York, et que je voyais des, des traders en bourse, il ne faisait pas envie du tout. C'était des gens qui, étaient, qui avaient quelque chose de vain, d'artificiel, de vous voyez, de rapide, il n'y avait pas d'émotion. Voilà, il n'y avait pas d'émotion. Il voilà, n'y a pas, pas d'émotion dans l'argent. C'est pour ça que je parlais du comptable tout à l'heure. Il n'y a pas d'émotion dans l'argent. Il y a de l'émotion dans le raisin, dans la vigne. Dans... Et, et en fait, le personnage principal du livre, c'est le raisin, c'est la vigne. Vous voyez, c'est ça, c'est ça qui m'a frappé moi, c'est que ok, il gagne beaucoup d'argent, mais d'abord, c'est pas sûr. Il y a le risque. Sans oui, arrêt. Oui, Donc, ça fait des personnages qui sont très très vivants. Oui, oui. Et qui oui. sont très intéressants et qui sont euh, habités de l'intérieur et, et, et, et c'est ça qui est intéressant dans un roman. Oui, c'est aussi une question qui vous abordez oui. dans ce livre, c'est aussi justement euh, euh, le rapport à l'argent de ces grandes familles. Oui. Et puis on le voit bien, vous tournez autour de, de, de certaines familles qui vont être en périphérie, autour des coups bas pour essayer de prendre le pouvoir, de l'image qu'on se fait à l'extérieur, de la réalité à l'intérieur. Ouais. Vous glissez dans, dans tous ces personnages un petit garçon qui s'interroge beaucoup ouais. sur l'importance ouais. de l'argent. Et finalement, vous nous questionnez sur le rôle de l'argent dans le bonheur ouais. ben, Dans la vie, tout court. Hein. Ouais. Dans le bonheur, comme alors, moi j'étais très marqué par mes années américaines, hein, ça c'est sûr. Et, euh, et donc, après le mon premier succès, la moi d'abord qui m'est tombé sur la tête, que j'ai pas compris du tout, et donc je suis parti vivre à New York. Et puis, euh, donc j'étais édité au seuil. Et quand le seuil m'a appelé en disant Il faut que vous écriviez un deuxième roman, j'ai dit Jamais de la vie, c'est fini. J'en ai fait un, ça a très bien marché, et puis je voulais passer à autre chose. Non, non, parce que si vous nous écrivez un deuxième roman, vous payez vos impôts. Or, j'avais un maximum d'impôts à payer, vu que j'avais oublié qu'on qu les payait un an après. toujours pareil, à l'époque. Donc, j'ai dit OK, OK, d'accord, OK, si vous me payez les impôts, je veux bien écrire. Et j'ai pris, pris suivi mes fameux cours de creative writing à Columbia. Bon. Et là, on vous explique sans arrêt qu'il euh, ne faut jamais dire les choses, mais les montrer faut pas dire alors il faut pas dire euh, l'argent est sale parce que là, tout le monde le sait et ça après tout le monde, on s'endort on s'en fiche quoi mais si vous montrez à quel point l'argent peut pousser un être à être euh, ville, euh, ville. Ou, si, ou si vous montrez comment l'argent peut titiller un enfant parce que dans le, dans le petit louis que j'ai adoré tout de suite cest je fais je me dis je vais, je vais avoir deux enfants à l'arrière de la voiture dans la première scène dans ma première scène je vois une voiture sur une départementale qui va vers bordeaux je vois de dos, d'ailleurs. Moi, je suis avec les enfants sur la banquette arrière. Je vois la femme, je vois l'homme. Je sens bien que c'est pas le père des enfants, et je vois la petite fille, le petit garçon. Et ce petit garçon, je n'imaginais pas qu'il allait être comme ça du tout. C'est que quand je commence à le faire parler, il parle pas comme les autres petits garçons. Tout d'un coup, il est, euh, voyez, il change de nom tout le temps. Euh, il est obsédé par l'argent. En même temps, il, est, il, fait, il écrit des vers. Ouais, je me suis dit, mais voilà, qui c'est ce petit garçon Et donc, c'est par son intermédiaire que je suis arrivée à faire à illustrer qu'est ce que c'est l'argent qu'est ce que c'est que l'argent parce que eux les deux enfants ils sortent d'une petite maison dans un lotissement ils ont jamais euh, et leur père est bon je vais pas je vais arrêter de raconter l'histoire mais, mais enfin, il y a un problème d'argent dans la famille quoi. oui et donc comment un enfant voit voilà le malheur que l'argent fait dans, dans une famille et mais au lieu de dire les choses, il faut les montrer. Et c'est là où on fait des situations, et c'est là où on fait des personnages, et c'est là où c'est beaucoup plus compliqué que de dire les choses. Vous voyez ce que je veux dire Et ces, ces enfants, ils viennent d'où Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous faites une enquête. Alors vous avez mmh. fait une enquête sur le vin, puis on le voit bien, on est avec vous dans, mmh. les, dans les allées, on apprend plein de choses sur le mmh. grave, on apprend mmh. beaucoup de choses. Mmh. Euh, et ces enfants Qu'ils viennent aussi d'une du, du, réflexion, d'une enquête, d'une attention particulière sur l'enfance aujourd'hui? Ah alors, moi, j'ai pas d'idée générale. Moi, j'écris sans idée générale et sans mots abstraits. Sim, non, enfin, j'ai lu toutes les correspondances d'écrivains, donc je suis imbattable sur comment il faut écrire. Et, et en fait, c'est ce que j'ai appris aux États-Unis pendant deux ans. J'ai suivi ces cours là. C'est que euh, non, non, non. Je, je... Est-ce qu'on a l'impression que vous les avez observés, ces enfants, que vous les connaissez Alors là, alors là, c'est l'autre truc qui est un peu compliqué, c'est que là, alors, bizarrement, moi, ce qui est remonté, c'était moi et mon frère, petit, quoi. Deux enfants euh, perdus avec des adultes, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe, et en fait, le lien entre eux est extrêmement fort. Moi, j'étais la grande sœur, c'était mon petit frère, et j'ai retrouvé, alors, il était pas, on n'était pas, pas pareil, mais j'ai retrouvé l'émotion qui dit ces enfants or oh, c'est mon 21e livre c'était jamais remonté ça vous voyez c'est ça qui est étrange quand on écrit c'est qu'on va on va chercher en soi des choses je vais jamais jamais jamais euh, pensé que euh, on allait remonter comme ça euh, tous les deux tenant par la main et dans une situation où on comprend rien à ce que font les adultes quoi. Ils comprennent pas les enfants quoi ils peuvent pas comprendre donc, ils sont là, largués dans une, dans une nouvelle maison, avec une nouvelle famille. Ils ne comprennent pas pourquoi leur mère est partie, pourquoi le père est parti. Ils essaient juste de comprendre comment ça marche, la vie. Et ça, c'est passionnant. Quoi. Et du coup, ça leur donne un, un caractère à chacun. Vous voyez, mais, mais ça, c'est vraiment... Moi, je pense que ça, c'est la magie de l'écriture. C'est vraiment le... Je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu qui s'apprend pas. Et puis, et puis alors, je, je passe des heures et des heures à écrire quand même. C est, c est, je prends ça très au sérieux. J'écris pas quand, quand l'inspiration vient. J'écris tous les jours, quoi qu'il arrive, même le jour de Noël. Si vous lâchez l'affaire un jour, ça part et vous ramenez deux, trois jours, une semaine pour rattraper le, le truc. Et, euh, et donc petit à petit c'est des couches de sédiments comme ça qui se mettent sur les personnages et qui vont faire avancer l'histoire et je peux rien faire je peux rien faire venir de l'extérieur il faut que tout vienne des personnages d'où l'importance des personnages alors là vous le disiez finalement il y a des choses qui reviennent petit à petit à force d'écriture aussi aujourd'hui c'est quoi votre vision de la famille vous avez oh bah... beaucoup écrit sur la famille alors finalement ah non, non, mais moi j'ai une très mauvaise image de la famille. Je, je veux dire, je peux pas, je, je peux pas, c'est drôle parce que je déjeunais avec mon fils samedi et, euh, et, euh, et je, je, je parle. On parlait de la famille et euh, ce que lui, alors lui, il veut pas se marier, il veut pas avoir Donc Je disais, bah, je te comprends très bien, je disais, il me disait, mais maman, tu ne devrais pas me dire ça. Et j'ai dit, mais comment veux-tu que je Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je crois pas du tout à la famille, je, je crois aux apparences de la famille. Qui peuvent être très très fortes, mais je crois que derrière c'est un champ de chambouletou quand voyez, c'est vraiment euh... non, non, la... je pense que c'est une institution je pense qu'elle a duré très très longtemps je pense qu'elle est un peu en train de je juge pas hein, je me dis pas c'est bien c'est mal moi j'aurais peut-être préféré avoir une famille que je mettais dans un cadre hein. ça m'aurait peut-être beaucoup rassuré enfant. mais bon donc je peux pas moi je peux pas croire personnellement je pas... en tant qu'écrivain je peux imaginer une famille heureuse vous voyez c'est parce que j'en ai quand même connu moi je me rappelle que, comme j'avais pas une très bonne idée de la famille et que je voulais pas influencer mes enfants j'avais euh, trouvé trois familles parfaites et je leur et comme j'ai divorcé donc il fallait que je les console le bonheur peut exister donc on rendait visite aux familles parfaites et à chaque fois je leur disais vous voyez ça existe donc ne désespérez pas ça peut vous arriver à vous et ça peut vous arriver et euh, ben, sur les trois familles il n'y a plus aucune qui est ensemble maintenant hein, vous voyez bon voilà et C'est le grand euh... le fiasco bah non C'est le grand sujet de il se fiche de moi et de Badion. Les trois, familles. je dis oui, mais enfin, bon, moi, c'était les trois familles euh, que j'avais trouvé, quoi, qui ont résisté. Et donc, alors, pas, il faut, je pense qu'il faut, il faudrait demander à un sociologue ce qu'il pense de la famille, pas à moi. Alors, pourtant, vous vous, vous brouillez de sociologue tellement vous avez écrit sur la famille, oui, mais je suis pas sociologue. Ouais. Ok, ouais. mais vous avez quand même bien décortiqué le sujet, ah, oui. Ah, oui, parce que ça me passe. Moi, je me rappelle petite fille et je pense qu'on écrit, vous savez ce que disait Mingway. Je le répète à chaque fois, mais enfin, c'est vrai. Et ma journaliste qui lui a dit Monsieur Hemingway, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un écrivain Et disait une enfance malheureuse. Voilà, moi, petite fille, j'ai passé mon temps à essayer de savoir qu'est-ce qui se passait entre ces deux personnes qui étaient mes parents, pourquoi ils se comportaient comme ça. Je ne comprenais pas, oui. et je pense que j'écris pour comprendre encore. Oui, ce que dans vos livres, il y a encore ça. De toute façon, l'enfance ah, abandonné vous... ou maltraité, ou... ah, ouais, je connais par coeur. Donc, vous pourriez, euh, voilà, vous... si on prend tous vos livres. On a un vrai sujet. Ah ben, on a de... pas une belle idée de la famille. Hein. Ça, ça, mais, mais je pense qu'il y en a quand même, il y en a quand même qui survivent. Hein. Mais à quel prix Voilà, ça c'est encore un autre truc. Mais vos personnages survivent et avec une force incroyable. Voilà. Alors ça, ah, ouais. c'est mmh. quand même une sacrée signature mmh. dans vos bouquins aussi, c'est-à-dire que mmh. au début, vous le disiez, au tout début du livre, on est dans une voiture, et mmh. il arrive des bricoles. Vous avez quand même une capacité à mettre au milieu du carnage. Mmh des personnages qui arrivent à voir les choses avec drôlerie mmh. ah oui parce que si vous riez pas alors là euh, ah, moi je m'en suis sortie en riant beaucoup et je continue d'ailleurs hein, je continue à, à, à rire des choses qui arrivent, parce qu'en même temps vous vous dites c'est tellement euh, par rapport à vous voyez, moi je, je parlais avec une copine qui avait des problèmes jour, et je voyais que ces problèmes n'étaient pas très très importants. j'ai dit mais pense euh, aux femmes en afghanistan c'est horrible non mais c'est vrai on est là à se plaindre parce que bon le métro marche pas ou qui pleut les cheveux ont frisé ou des trucs. et j'ai dit mais tu penses aux afghanes ou tu penses aux femmes en ukraine en ukraine enfin, euh, vous voyez et, et je pense que oui il faut genre, si, on pas, euh, ou alors, si on rit pas si on rit pas alors ou alors on a décidé qu'on allait attendre la fin tranquillement <rire> mais ça peut durer longtemps ou alors euh, je crois que quelqu'un qui ne rit pas qui a pas d'humour euh, donc ça veut dire que dans vos personnages, au début, il y en a un qui va être plus léger, il y en a... un. Qui... non, non, non, non, non, non, non, ça veut que que dire que ça se glisse tout seul, quoi. Non, non, ça, je mets en marche une machine, je sais pas où elle va aller. D'accord, mais pas elle rit, à un moment donné, elle, elle est joyeuse. Bah, je pense que, non, non, je... bah, moi j'étais fascinée par... J'ai rencontré un homme, bah, il... même quand il était triste, il riait. Il disait, mais c'est horrible ce qui m'est arrivé, alors vraiment... Et je, et je me dis, mais comment... Vous voyez, il y, a, il y a des gens qui sont très tristes et qui rient, vous voyez c'est, je pense, et vous, que vous êtes dans... comme ça. Non, moi, j'ai que j'ai construit une espèce de façade euh, assez lisse, gentil, euh, et je regarde par derrière. Ça, je peux observer mieux. Alors, cette famille mmh. qui est quand même donc qui se débat, alors c'est assez rigolo parce que on est dans un grand château, il y a beaucoup de codes. Mmh, mmh. Et alors, votre livre, moi, je l'ai fini là au moment du couronnement de Charles, mmh. et en même temps, il bah, y a Aliénor qui tient la baraque, quand mmh. même, puis qui la tient bien. Ouais, quand même. Ouais. Donc, bah, évidemment, on voit bien le lien. D'ailleurs, je ne suis pas la première, parce que dans la presse, on a fait ouais, des comparaisons ouais. régulièrement avec une série anglaise sur les grands châteaux, etc. Ouais. Alors, les gens avec qui vous avez passé du temps pour écrire ce livre, les mmh. grandes familles, elles disent quoi, la lecture de votre livre Je ne sais pas. Personne ne vous a appelé pour vous dire non, non, je leur ai envoyé le livre et tout, mais je n'ai euh, pas eu de réaction. Personne n'a réagi Non. Non, je leur ai envoyé le livre. Hein. Je leur, ai, je leur ai proposé de le faire relire, leur, mais comme il était très gros, je savais ça allait je pas lire. Mais je l'ai fait relire par, par quelqu'un en qui ils avaient confiance, donc ça allait. Non, non, mais en, en tous les cas, les gens chez qui j'ai habité, j'ai absolument rien piqué chez eux. Hein. Oui, oui, on comprend bien que non. vous avez... Euh... Non, non, non, mais... On imagine bien, quand même. Non, ouais, non, non bah, on imagine bien. Il y a des Et gens si... qui... Ouais, y a des, non, mais ouais, bah, on sait bien non. que ce n'est pas votre genre. Non, alors, pour le coup, c'était une famille très, vous voyez, rangée, là donc euh, non c'était juste j'avais besoin du cadre mais euh, non mais de toute façon quand vous commencez à créer des personnages je vous dis, il y a un truc qui est, et c'est pour ça que c'est une drogue d'écrire c'est que vous êtes euh, vous partez ailleurs moi j'ai pas tellement besoin de voyager par exemple ou alors je voyage pour aller vivre dans l'endroit parce que j ai, j ai, parce que alors du coup je vais refaire des personnages je vais retrouver des ambiances oui. mais moi faire du tourisme ça ne m'intéresse pas du tout du tout du tout et vous aimez être avec, j'aime oui, vous participer. J'aime bien, euh, je sais pas savoir où est la bonne boulangerie, où est le bon restaurant, euh, quelle toile je vais aller voir dans le musée. Oui, j'aime bien être familière avec les choses et j'aime bien m'approprier les choses. Mais euh, et puis je crois que j'ai beaucoup d'imagination et j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, j'ai beaucoup d'imagination. <rire> non non, mais et je pense que aussi le fait de ne pas avoir été heureuse petite du tout du tout faisait que je me racontais beaucoup d'histoires. Mm -hmm. Et je lisais beaucoup, beaucoup de livres, donc j'avais la structure des histoires en général. Je j'avalais les livres, et, et, je, et je sais que je, je toute petite, je montais des pièces de théâtre avec mes cousins, mes cousines, euh, et mon frère avait une imagination débordante. On était deux enfants qui, parce qu'on avait, il fallait qu'on compense, vous voyez, l'espèce d'absurdité de la vie qu'on ne comprenait pas. Et nous, en se racontant des histoires, on se réappropriait le monde c'était c'était très bizarre ce rapport et il avait raison et moi je pense que les gens qui, qui sont élevés sans aucune histoire et dans un milieu où ils sont chéris choyés, tout ça, je pense que ça doit être dur la vie après parce que la vie elle n'est pas facile il faut se féliciter si on a un peu de... Ah, de mais moi, je remercie maintenant qu'ils sont morts cela dit je remercie mes parents d'accord très souvent je me dis euh, ben, je, je me dis je leur dis merci hein. je me dis ce sera un bon conseil du jour je pense pour les lecteurs de se dire ouf j'ai une famille bordélique Super. absolument ok ouais ça enrichit ça c'est pas ouais. mal ouais. est-ce que vous avez lu est-ce que vous aimez Annie Arnaud Parce puisque dans votre portrait des femmes il y a quelque chose des femmes gelées quand même de ces femmes qui une fois mariées s'oublient d'être elles-mêmes attendez elle n'a rien découvert Annie non elle a rien découvert mais ça m'a ouais. vraiment fait penser à cette formule ouais. donc j'avais envie de savoir si si vous la lisiez si elle vous touchait ou pas bah, moi, je, ça j'ai tout lu <rire> je disais petite fille je lisais tellement je me rappelle le, le, la bibliothécaire elle était inquiète pour ma santé elle me disait mais ma petite catherine euh, j'avais des cernes comme ça toute petite oui elle me disait voilà euh... aller à la plage là maintenant oui ouais, non j'étais tout le temps à Ali donc euh, ça a dû me marquer tous ces personnes regardez les, les romans euh, des soeurs Brontë. oui c'est catastrophique la, la place des femmes oui mais c'est une horrible. vraie question aujourd'hui que, sur, sur laquelle on s'attarde plus encore que des Alors comme vous le dites ça n'a rien de nouveau que... ah ouais, c'était mais là on le voit bien il ya ce côté protocolaire d'une grande famille dans laquelle on essaie de oui mais je peux quoi. vous dire toujours pour revenir à ma famille d'origine ma grand-mère que j'adorais parce que je pouvais parler avec elle euh, ma grand-mère, elle avait renoncé à vivre, quoi. Alors elle, elle compensait, elle compensait en, avec ses petits enfants qu'elle adorait, en faisant beaucoup de cuisine, euh, euh, en je sais pas comment elle compensait d'ailleurs. Mais on avait des, par exemple avec ma grand-mère, j'ai eu des grandes discussions sur le sexe parce qu'elle, elle ne comprenait pas comment on pouvait faire l'amour sans être forcé, quoi. Tellement c'était horrible pour elle. Et je lui disais toujours, mais grand mère mais comment t as fait tu restes mariée toute ta vie. J'ai je sais pas combien d'enfants. Eh ben, elle va le faisait, Qu'est-ce que vous voulez et, et, et, Mais j'en ai connu plein. Mais, mais et puis je peux vous dire, chez les paysans, c'est bien plus dur encore que dans les châteaux, parce que les femmes, elles travaillent tous les jours. Elles vont au champ. Je veux dire, à 30 ans, elles font 60 ans. Oui, c'était terrible. Dans les Alpes, là, dans les Basses Alpes, ah mais c'était quelque chose. Hein, c'était, c'était terrifiant, terrifiant. Et Donc euh, moi, j'ai toujours, et alors j'ai eu la chance d'avoir une mère euh, assez féministe m'a toujours dit il faut travailler et faut tu, tu accepteras jamais euh, quand même t'entretienne. tu dois travailler tu dois être libre et ça. donc euh, et j'ai un père qui était pas macho du tout donc ça c'était bien quand même non c'est bien donc le, le, le fait que mais je voyais bien les mères de mes amis et tout ça je, je, je voyais bien que c'était pas du tout euh, comme maman quoi c'était c'était des femmes qui étaient dépendantes et soumises et ça c'était hors de question parce qu'en plus quand enfant, vous voulez vous en sortir de ce truc où vous a mis, enfin où vous êtes arrivé sans le demander quoi vous cherchez comment je moi j'ai toujours cherché à m'extraire soit dit j'ai pas eu besoin de quitter ma famille elle m'a quitté avant et donc euh, <rire> j'étais ça a été assez enfin j'ai pas eu à me poser la question mais euh, pour s'extraire de quelque chose il faut euh, avoir les moyens financiers ça j'ai j'ai compris très vite voyez. donc euh, et simone de beauvoir quand même moi j'ai vu tout simone de beauvoir j'étais j'étais j'ai fait une fixette sur simone de beauvoir colette ah, oui. Colette mais c'est magnifique non, non, moi, Annie Arnaud, elle vient après des, des, des dizaines, des dizaines de. Parce que Colette, elle en parle bien aussi du, ah oui, du statut de la femme. Euh, euh, non, mais c'est simple, c'est cette formule de. de non, mais moi, je gelée. pense L'image, puisque dans ouais. votre livre, on ce personnage de Muriel quelque part on voit bien qu'elle est en train d'émanciper quelque chose et que c'est comme si avant elle était sous formole, quoi, quand même ben non parce qu'elle est quand même partie à 18 ans à a... l'accord elle est partie à 18 ans et ça aussi c'est en écho mmh. aussi avec il enfin, y a quelque chose de, de mmh. votre histoire à vous parce que alors elle elle part à 18 elle part assez jeune ok mmh. son frère part aux états unis il euh, y a quelque chose de... dans vos livres c'est pas la première fois mmh. comme vous le disiez tout à l'heure que qu'un qu personnage à un moment donné se bar aux états unis quand même pour aller quoi apprendre qui il est ben les, enfin regardez aujourd'hui euh, les jeunes ils partent tous euh, à, enfin moi mes, mes deux enfants ils sont partis à l'étranger euh, après leur bac parce qu'ils veulent voir autre chose ce que je comprends quoi non mais je mais crois pas que tous les enfants partent après le bac mais en tout cas pour vous c'est cohérent qu'après le bac on part ailleurs ben, moi je enfin autour de moi les enfants partent beaucoup quand même ils vont ils vont aller ils vont vivre autre chose mais euh... Non, moi tout ça, je, je je pense que je pense que le le le, le, le statut des femmes c'est vieux comme le monde. Hein. Vraiment, et des États-Unis, hein. vous en avez ramené quoi, à parler alors l'écriture ça on le sait mmh. puis vous en avez déjà parlé, mmh. mais bah, émotionnellement vous en avez ramené quoi de l'angle de ces euh, États-Unis C'est compliqué les États-Unis parce que autant j'étais arrivée euh, pleine d'enthousiasme, et j'étais enthousiaste très très longtemps mais euh, à la fin je pouvais plus je les supportais plus parce que c'était trop matérialiste c'était terrifiant j'avais l'impression alors là j'avais l'impression d'être toujours cognée à combien tu gagnes combien tu vaux euh, qu'est-ce que as fait enfin c'était il euh, n'y a pas de place pour la fantaisie il n'y a pas de place pour la nuance il n'y a pas de place pour euh, la paresse pour flâner oui il y a pas de terrasse de café y a après tout doit rapporter tout le temps tout le temps. et je n'en pouvais plus de ça j'en pouvais plus. et puis je suis tombée enceinte aux états unis et là je me suis posé la question je me suis dit euh, est ce que j'ai envie avoir des petits américains quoi Et déjà c'était hors de question je pouvais alors que euh, alors que j'aime j'aime beaucoup new york la ville de new york j'aime vraiment beaucoup beaucoup mais j'ai sauré tourné, retourner aux états unis puisque j'ai fait euh, ça a été traduit euh, Codil, machin tout ça ça a été traduit en, en, en américain et donc j'ai fait une, une tournée en amérique alors là, j'ai vu des choses, parce que moi j'habitais à New York. De temps en temps, j'allais à Los Angeles, Chicago, Washington, pour faire des interviews, de... parce que je faisais des, des articles pour Match. Mais euh, je vivais à New York et New York, c'est pas l'Amérique. Non, mmh, hein. c'est sûr. Mais là, j'ai vu l'Amérique profonde. Waouh Je me suis dit, mais c'est la misère, c'est la misère, la misère matérielle, la misère physique, euh, la misère mentale. J'étais, mais je me dis, c'est pas possible, c'est pas le pas le pays que je que je dans lequel j'ai tellement aimé venir voyez donc euh, donc je sais que euh, c'est pas le pays où j'aurais envie de vivre en tous les cas bien que new york me manque quand même mais ça c'est parce que c'est new york quoi. mais vous soulignez hein, cette différence dans votre livre quand vous dites en france on a des vins qui ne se ressemblent pas d'une année ouais. à l'autre alors qu'aux voilà. états unis au canada c'est comme le coca on sait ça a mmh. toujours le même goût mmh. Oui, c'est vrai, mais même les vins néo-zélandais, australiens, oui. ils sont calibrés. Quoi. On sait que d'une année à l'autre, ça sera, ça, sera, ça sera le même coup. Oui, c'est vrai. Mais ça, alors honnêtement, les Français ne se rendent pas compte, mais c'est la richesse française. Quand on est. Oui, parce que dans ce On livre, est totalement a... irrationnel. Euh, on, on arrive à produire des choses qui sont extraordinaires. On ne sait pas pourquoi. On dé... Vous voyez, c'est un truc qui, qui tient en équilibre tout le temps. Alors que là-bas, tout doit être carré. Ouais, les rues sont carrées, tout est carré. Quoi. Les, les buildings sont hauts, les... Vous voyez et tout, tout doit avoir un sens matériel hein. je parle pas d'autre chose euh, c'est très très bizarre c'est dans votre livre on sent il y a un certain bonheur à décrire tout d'un mmh. coup quelque chose qui est lors du patrimoine Ah mais complètement mais c'est en vivant aux états unis que je me suis rendu compte que j'étais française que quand je quittais la france je pensais que j'allais devenir américaine oui je suis partie j'avais quoi 24 25 ans donc je me suis dit euh, à, à nous de l'amérique hein. je suis partie comme ça moi euh, c'est en fait c'est en vivant là-bas que je me suis dit mm, mm, mm, non c'est pas pour moi c'est pas pour vous non. et parler aux arbres ça fait longtemps alors parler aux arbres ça, ça a démarré d'un podcast de les pieds sur terre oui une petite Sonia fille de l de... euh, sur France culture voilà qui parle d'une petite fille de 11 ans qui parlait aux arbres et c'est magnifique il est encore en ligne si vous pouvez l'écouter c'est et, et, et j'ai trouvé ça d'avoir d'une poésie et d'une simplicité et, et, et je me suis dit mais ça ça serait formidable pour un personnage quelqu'un qui parle aux arbres. Mais vous non. Alors moi j'ai eu ma période de je sais pas végétarienne machin écolo à okay. mort où j'enlaceais je, je, les arbres. <rire> mais il dire à Paris il y en a pas beaucoup déjà donc euh, et puis je me vois mal enlacer un arbre. À mais vous, Paris. Vous, vous écrivez en Normandie donc il y a des arbres en Normandie. Oui il y a des arbres mais. Euh... Parce que euh... dans ce livre, ouais, on ouais. est vraiment en pleine nature. Non, alors ce qui est vrai, vrai. c'est que maintenant, quand je me promène dans ma forêt normande, je les regarde différemment. Ça, c'est vrai. J'ai l'impression que j'ai des, des êtres vivants autour de moi. Mais je ne suis pas encore en lassé. Non, je les regarde, je les écoute. C'est incroyable le, le, le bruit qu'ils font, hein, les arbres. Non, non, alors en plus, je l'ai fait parce que comme j'avais India qui parlait aux arbres, je me disais... Là, pareil, j'ai regardé les arbres, j'ai reniflé les arbres. Mais... Euh non je sais pas non c'était pour un personnage en fait parce qu'on a quand on voulait on a l'impression que vous avez un rapport à la nature complètement euh, charnel, sensoriel, très fort comme on sait que vous écrivez mmh. en, en sortant de paris ben, du coup non, -ce mais que... cela dit là je me suis installé en normandie parce que, alors, l'autre truc quand on écrit c'est qu'il faut être toute seule vous pouvez pas écrire avec quelqu'un vous pouvez pas et vous vivez avec quelqu'un vous pouvez pas écrire parce que vous ne pensez qu'à ça tout le temps donc c'est fatigant pour l'autre euh, vous, vous réveillez en pleine nuit en disant il oh, faut que je mette ce paragraphe là là mais pourquoi mais là il faut que je coupe là et oublié de dire ça donc, alors j'ai une lampe de poche j'ai un bloc j'écris parce que le lendemain matin j'aurais oublié l'autre il se réveille en sursaut qu'est ce qui se passe <rire> donc euh, je me casse et je vais en normandie donc c'est pour ça mais j'ai écrit à new york entre euh, trois gratte siège j'ai écrit euh, je me rappelle j'ai écrit à londres dans une chambre d'hôtel j'ai écrit euh... vous voulez dire que ça n'a rien changé pour vous le fait d'être en normandie n'a pas spécialement non. changé votre rapport à la nature non ni à l'écriture. Non, je l'ai en moi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on écrit, et c'est pour ça que je pense qu'il faut du calme, il faut pas voir de gens et il faut être toute seule. C'est comme une espèce de lente mé méditation, vous voyez ça, ça fermente en fait. Ça fermente. L'histoire, elle fermente. Si vous êtes tout le temps en train de sauter dans un métro, aller au cinéma, euh, euh, déjeuner avec une copine, tomber amoureuse, vous ne pouvez pas écrire. Parce que ça, le temps de fermentation ne se passe pas quand je suis coincé seul dans mon village avec 30 habitants, dont 25 qui ont 80 ans. Euh, c'est calme, c'est calme, hein c'est très, très calme. À 8 heures, ils ont tous mangé leur soupe, ils sont couchés. Moi, j'ai 8 heures, je commence ma, ma, ma, ma vie de femme libre parce qu'à 8 heures, j'arrête d'écrire quand même et je suis là avec mon chien. Pour ça que mon chien a tellement d'importance dans ma vie. et euh, On va voir la mer on va... Alors, en été, en hiver, à 5h30, il fait nuit, voyez donc. Euh, ben je bouquine, ou alors je, alors, alors je recommence, je repars dans le livre, vous voyez, c'est... Non, l'endroit où je... Pour écrire, moi, il me faut des dictionnaires, bizarrement, ça me rassure. Oui, votre thésaurus ou... Oui, mon thésaurus, oui, ça, fait ça fait me rassure ça. terriblement. Ouais. Même si je le consulte pas tellement, finalement, mais, mais ça me rassure. Euh, du thé, une théière, toujours la même théière, oui. tout, vous voyez, ça... Moi... Votre petit univers. Voilà, je me crée mon petit univers. Et finalement, ce que vous dites, c'est qu'il vous faut plutôt du temps qu'un espace. Absolument, absolument. Ah ouais c'est ça le sujet ah oui, et dans ce tout. temps donc on voit bien vous on sent qu'il a des choses qui vous reviennent de votre histoire ou d'histoires de gens que vous avez connu peu mm. importe d'ailleurs c'est pas tellement oui oui C'est que très ce, en hein. fait je pense qu'un écrivain et c'est une sorte d'aspirateur il aspire tout donc c'est un temps de quoi de travail oui. sur la mémoire de ce mm. qu'on a enregistré dans la vie non, non vous attendez que ça fermente vous attendiez que tout ça se. Mais quoi Qui fait quoi Je ne sais pas. Mais bah, si je le savais, ça c serait vrai. vraiment c bien. C'est là. C'est là. C'est comme on me dit genre, Comment vous trouvez vos titres Mais j'en sais rien. Comment je trouve les titres parce Là, ici, on le trouve parce qu'il est. Enfin, de toute façon, oui, tout comme mais ça. quand hum. j'ai trouvé le titre, j'avais déjà écrit 400 pages. Oui, oui. Hein, et oui, Il était là, il Et en plus, temps. il est au début, le titre. Hein. Hum. Et en fait, euh, je devais me dire J'avais un titre de travail que je n'aimais pas. Donc, je savais que j'allais le changer. Et en fait, donc, je me disais Il J'ai dû me dire Tiens, il faut faudrait... que je trouve un titre et puis c'était un jour j'allais je conduisais le, le chien à sa visite annuelle chez le vétérinaire Normandie il pleut il y a des champs de betteraves donc c'est marron par terre gris euh, dans le ciel il pleuvait il pleuvait et, euh, et donc je conduisais au milieu de ça et je me suis dit la mariée portait des bottes jaunes et c'était le titre et je le savais et j'ai pas bougé après je, je me suis dit euh... ça avait bien fermenté là mais ça avait dû fermenter. Ouais. Et ça avait fermenté. Et ouais. Et oui, voilà. C'est une et histoire de voilà. fermentation, je pense. Et dans cette fermentation aussi, le, le, le fait de s'interroger sur la difficulté d'imaginer nos propres parents avant qu'on soit né. Ah ben ça, c'est une, réf hein. une réflexion d'enfant. Ça, ouais. c'est une réflexion d'enfant. Et c'est une réflexion qu'on partage tous. Ben oui, mais c'est la première fois que je fait fais ben euh, justement, c'est euh, pour euh, ça que ouais. je vous pose la question, Catherine Pancol. Ben je sais rien parce que dans vos livres, tout d'un coup, ouais. cette phrase on s'arrête dessus parce qu'elle concerne tout le monde. On adore, ouais, c'est vrai. Et après, je me suis dit ça, et alors je me dis, ah, ça vient d'où ça? Et alors, et sûrement un truc que j'ai dû penser enfant, c'est pour moi, papa-maman, c'était papa-maman. Je peux même pas imaginer qu'ils s'embrassaient, par exemple. Je même pas, on, on m'avait expliqué, hein, ils n'étaient pas bêtes, mes parents quand même, m'avaient expliqué que c'était pas euh, les grosses et le. Et le, je sais pas trop les quoi, choux, les oui. choux, les roses, tout ça, non, je me vais expliquer expliqué. Mais quand vous êtes petite, on vous explique ça, vous ne pouvez pas imaginer que votre père va faire ça à votre mère. Enfin, c'est très cruel si on vous vous dites ça à un enfant. Ça dépend comment on le voit, mais je, bah, je vois je... bien que vous le voyez comme quelque chose de cruel bah, quand vous êtes enfant. Oui, oui, euh... dites, papa performe maman, mais vous vous dites ah. euh, c'est horrible Il s'agite dessus pour que voyez. Oui, je vois très, très bien, dit, ah comme non, c'est horrible. C'est très clair comme image. Non mais avant ça, avant quand les parents sont jeunes, quand les connaît mais ah ben ils étaient jeunes mes parents quand ils m'ont dit ça. Non, je veux dire avant qu'ils aient ouais. des enfants. Ouais. De les imaginer, je sais pas avec une période très ah rare Mais moi ils, ils existaient très... pas avant moi, mes parents pas. quand j'étais petite. Mais voilà, cette réflexion là, c'est une réflexion que tout monde fait fait, oui, d'enfant. Ouais. Mais moi quand j'écris un personnage d'enfant, je retombe en enfance complètement. Je retrouve euh... Vous faites corps avec chacun de vos personnages ah, mais Absolument. Mais même... Quand ils sont romantiques, vous devenez romantique ah, Absolument. Et quand ils sont ignobles, même... Euh, euh, comment il s'appelait Réval. Révalenti dans, dans Mouchacha, ce qui était quand même un personnage abominable, ben je finissais par, par comprendre comment et pourquoi il était comme ça, dis Il faut arrêter C'est tant que j'arrête. Il de... <rire> je... faut arrêter d'écrire. Il fallait que je lâche parce que. Mais euh, parce que... Je... Et ça, je pense aussi que c'est ce qui reste aussi du journalisme. Parce que quand vous faites une, une longue enquête sur un fait divers, par exemple, euh, donc vous allez euh, vous allez voir quel est le personnage. Je me rappelle j'avais fait le, cette femme là qui, qui qui passait tous ses mariés à la tronçonneuse Simone Weber. Simone Weber, j'étais allée avoir en prison parce que je voulais elle me disait comment on peut on peut passer ses mariés à la tronçonneuse ou son amant. Il y avait, il y avait un, un mari et un amant. Puis alors qu'il dément hein, elle, met, elle elle y allait euh... et ben quand je me suis retrouvée face à elle en prison bah, je la trouvais extrêmement sympathique et, tout, et, je, et je me disais mais alors alors qu'est-ce qu'il ya qui qu a disjoncté dans sa tête oui c'est ça qui m'intéresse bien sûr c'est ça qui est intéressant mais ce qui est intéressant dans votre travail d'écriture à vous c'est que ouais. sur vos 30 personnages à nouveau vous êtes capable de vous extraire de vous-même pour ouais, devenir absolument. chaque personnage devient tous les personnages mais même le même même le plus euh... alors j'ai bien tous les personnages sans sans pouvoir les influencer dans, dans le cours du récit, ça c'est aussi très compliqué. Je sais qui ils sont, mais c'est à eux de faire leur vie. Par exemple, au mois de novembre, je suis venue à Paris pour voir mon éditeur et il m'a dit, Catherine, si tu veux qu'on sorte en avril, euh, il faut que tu nous rendes le manuscrit fin décembre. Bon, n'écoutant que mon courage, j'ai dit oui, oui, bien sûr, fin décembre, vous aurez tout ça. Sinon, on le sort en en parce que, parce que vous voyez des très, longs... il y en a des très longs délais. Donc là, ils avaient prévu en avril. Donc, pour que je garde ma place en avril, il fait vraiment que j'ai tout rendu fin décembre. Tout était en place. Pour... Alors, je rentre à la campagne. Je fais là, je fais huit heures par jour. J'étais exsangue. Enfin, je mangeais plus. Je, je me lavais plus. Je, je prenais une douche de temps en temps. Oui, j'étais complètement. Euh, on est à garde. Hein, vraiment, je sais plus quel jour on était. Une fermentation. ouais alors, complètement fermenté. Et voilà-t-il pas qu'il y a un personnage qui qui agit de manière totalement inconsidérée pour moi je comprenais pourquoi elle faisait ça je comprenais plus et elle s'enferme à clé dans sa chambre et moi il fallait que je rende mon manuscrit donc il fallait qu'elle sorte de cette chambre et elle sortait pas et je voyais le temps passer. Et je me disais oh oui, très bien à quoi vous faites référence et là vous êtes coincé Alors, je suis coincé. parce que l'action doit toujours venir du personnage et pas de l'extérieur si l'action vient de l'extérieur le lecteur va se rendre compte, va se rendre compte que c'est bidon que je fais ça parce que ça m'arrange, voyez. Donc il faut que j'attende. Donc finalement, pour être le mot de la fin, vous aimez bien quand c'est compliqué. Ah mais de toute façon, je pense que quand on écrit, c'est toujours compliqué. Alors, sinon, ce que j'avais fait, d'ailleurs, j'ai fait toute une série de livres pour enfants. Ça, j'avais aucun, aucun état d'âme. C'est très, très drôle d'écrire des livres pour enfants. parce que Vous pouvez imaginer n'importe quoi. Il y a plein de choses que, de domaines que vous pouvez pas aborder. je savez pas gratter dans les secrets d'enfance, de, de famille et tout ça. Et c'est vraiment, c'est comme les contes de fées, quoi. Mais, mais sinon, je pense qu'écrire écrire c'est très, très compliqué, très compliqué et très. Euh, il faut être très endurant. Ça. Alors on a bien compris oui donc, dans votre façon d'écrire à vous qu'il faut quand même euh, tenir le coup quoi c'est un ouais. marathon et c'est physiquement c'est épuisant alors ce sera ma dernière question parce que ça passe vite quand même Il y a 30 personnages vous arrivez à être assez schizophrène mmh. pour être un peu chacun d'eux mais mmh. en même temps c'est pas vous donc voilà euh, dans le lot il y en a un particulièrement après qui vous accompagne plus qui reste là qui a de vous il y en a un qui est différent ou pas alors ils ont honnêtement ils ont pas de moi parce que alors c'est l'avantage d'avoir écrit déjà une vingtaine de livres hein. c'est que mon premier livre il était autobiographique 100% alors après où j'avais changé des noms où j'ai accéléré des actions non, parce que je savais pas sur quoi écrire hein. bon. euh, le deuxième déjà non le troisième non les hommes cruels, c'est autobiographique Donc j'en ai il y en a quelques-uns mais sinon on arrive au bout d'un certain temps on, on, c'est ce qui est bien quand même on apprend des choses en écrivant oui et donc j'ai appris à faire des personnages qui sont pas moi oui mais on un voit, j'avais interviewé un, un acteur que moi j'adore qui s'appelle carrie grant je l'avais interviewé ça est à la fin de sa vie donc il parlait assez facilement et euh, j'avais dit comment vous faites pour jouer des personnages tellement différents et, et, avoir, et avoir quand même un style parce qu'il avait un style et ben, il m'avait dit c'est très très simple j'arrive sur le plateau je prends le costume de mon personnage je joue mes scènes et je raccroche le costume mais je suis moi Et je eh ben moi je fais un peu ça je prends je rentre dans le personnage je fais la scène où il est alors quand il y en a plusieurs je me je me dédouble je me enfin je sais pas comment on dit, je me quintupe je me ouais, oui voilà mais je deviens tous les personnages et le soir quand j'éteins mon ordinateur c'est fini vous rangez le pyjama c'est plié voilà c'est terminé mais il y en a un qui vous accompagne là aujourd'hui de alors c'est là où je suis un peu inquiète, c'est que euh... <rire> parce que l'autre truc aussi qui est, qui est passionnant, c'est que normalement, mais ça arrive pas à chaque fois, hein, parce que c'est un tour de force, la dernière phrase du livre, elle doit à la fois résumer tout le livre, laisser la situation ouverte et la refermer. Alors là, vous vous arrachez les cheveux. Et j'avais réussi à faire ça dans les crocodiles. Ouais, mais c'est rare d'arriver à faire ça et là je l'ai fait encore une fois alors ne lisez pas la dernière ligne, non on va pas le dire ouais. non non on commence mais... pas par ça ce serait ouais. bête Oui, ça serait bête hein. ouais. Ouais. mais la dernière ce qui fait que j'ai pas refermé le truc mais je n'ai pas laissé complètement ouvert ce qui dit ce qui raconte aussi que quelque chose vous accompagne ouais. encore et alors l'autre jour je suis allée à Beaune pour faire une signature et euh, donc, j'ai rencontré les gens de Bourgogne parce que moi, au départ, je voulais faire Bordeaux et Bourgogne et même la Californie. Mais là, j'aurais fait euh, 3000 pages. Hein. Oui, donc, je me suis dit, je vais, je vais m'arrêter à Bordeaux. Et, euh, et j'ai vu, vu ce monde de Bourguignon qui a rien à voir avec le monde bordelais. Rien du tout, du tout. Et euh, ça vous a donné des idées et Ça m'a donné des idées. Et là, je me suis dit, oh là là. là ça... <rire> il faut absolument pas que. Voilà, il faut que. Ouais, ouais, et c'est ça. Et le problème, c'est quand les personnages ne, ne disparaissent pas. Et eh ben, il y a des traînées comme ça qui restent. Et voilà. On va, c'est très bien. On va finir sur ces points de suspension. Mmh. En attendant, votre prochain livre, du coup. Merci beaucoup, Catherine.